Leur lève-les la terre, et le lève Мы сами не Au jardin de mon père, les lilas sont fleuries, Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde qui fait bon, c'est bon, c'est bon. Auprès de ma blonde qui fait bon dormir. La caille la tourterelle et la jolie perdrix. La caille la, la tourterelle et la, la jolie perdrix. Et la jolie, la jolie, et la jolie oh, colombe qui oh, chante oh, jour oh, et nuit. Auprès de ma blonde, qui fait bon, c'est bon, c'est bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Qui, qui chante pour, pour les filles, filles qui n'ont pas de mari. Pour moi, ne chante guère, car j'en ai un joli. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, c'est bon, c'est bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Dites-nous donc la belle, où donc est votre mari Dites-nous donc la belle, où donc est votre mari Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pourri. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, c'est bon, c'est bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, c'est bon, c'est bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.